La collection Maximax joue habilement la carte de la lecture plaisir en s'appuyant sur deux grands piliers de la littérature pour la jeunesse que sont l'aventure et l'humour. L'aventure, évidemment, avec l'atlas pour aventurier, un atlas sert à la fois à documenter mais aussi à faire rêver, et là on est complètement dans cette optique puisqu'on va explorer euh, des lieux qui sont à la fois très attrayants mais aussi un peu effrayants puisqu'on va aller vers les animaux dangereux, les animaux venimeux, les volcans, les plaques tectoniques, etc. La carte de l'humour, elle est principalement incarnée par deux romans. Alors qui ont des registres tout à fait différents l'un de l'autre, puisque l'un est une aventure territoriale en terre arctique, l'autre est plutôt l'aventure de l'autre du différent, de l'inconnu et donc du fascinant on a également deux bandes dessinées l'une est l'adaptation d'un roman de l'école des loisirs, Verte de Marie Desplechin qui est un best-seller ici on est vraiment en présence d'une recréation, c'est une œuvre complètement nouvelle qui nous parvient et qu'on peut absolument lire comme telle. La dessinatrice qui arrive dans ce projet, Magali Lehuche, s'est admirablement incarnée ses personnages, l'héros héroïne verte a des poses, euh, des manières de euh, appuyer sa joue sur sa main qui euh, scelle tout de suite l'attachement à ce personnage et en dessine une véritable personnalité. Et alors dans un registre totalement différent, beaucoup plus aventurier, même si on ne quitte pas forcément le périmètre de la maison et du jardin, mais on y voit surgir des monstres qui appellent des combats. Et puis, on a trois romans illustrés ou pas. Béatrice l'intrépide qui joue avec beaucoup de finesse et, et d'humour sur les codes de la chevalerie avec des personnages très savoureux. On est assez proche du, du burlesque. Et enfin, le club de la pluie et les forbans de la nuit, le club des cinq du 21e siècle, d'ailleurs la référence est tout à fait assumée. Ce qu'il y a de différent, c'est la modernité des personnages, c'est cet ancrage dans la ville de Saint-Malo, dans ses mystères, dans ses recoins, dans ses passages. Et puis on a une écriture d'une grande élégance qui fait qu'on s'y attache, on s'attache à ces personnages, mais on peut absolument démarrer euh, l'entrée dans cette série par, euh, par ce tome-là. On a donc une collection entre texte et images où l'image reste importante et intéressante, qui est l'occasion de voyager, de rêver et en même temps d'aller tout simplement à la découverte de l'autre.